Salut à tous, salut Polo, bien installé Salut, ouais, super <rire> Bah écoute, aujourd'hui je t'emmène bosser en Mayenne chez Lactalis et aujourd'hui je vous emmène tester le job de Mathieu qui est conducteur routier. Il conduit une citerne a priori entre les sites de production. Voilà, donc on va aller voir ça ensemble. Euh, Jerry, attends, ouais. Tu as ton permis À votre avis, j'ai le permis ou pas pour conduire ce camion là Allez, mettez-moi ça en commentaire. Bon, eh ben Toi, t'as le permis Voilà, on va, <rire> on va changer, c'est plus safe, je pense. <rire> ok Alors dis-moi, Mathieu, toi, t'es conducteur routier, c'est ça Oui, c'est ça. Tu m'emmènes où là Alors là, je t'emmène à Charchigné. Charchigné donc, À Charchigné. combien de d'ici On est à peu près à 25-30 km d'ici. Ok. Alors, c'est euh, un autre site euh, du groupe. On va aller charger euh, un produit laitier là-bas, qu'on va ramener donc euh, à l'usine de Mayenne. Tu fais quoi au quotidien, dis-moi Je déplace la matière euh, entre les différentes usines du groupe. Et dans quel périmètre Alors, euh, sur tout le Grand Ouest. D'accord. Donc ouais. Tu fais combien de kilomètres en moyenne par jour Allez. En moyenne, on fait entre 250 et 450 km. Ah oui okay. Ouais. Et tu rentres chez toi tous les jours et On rentre chez nous tous les jours. On ah, a le gros cool, avantage d'appartenir à la convention laitière. On est limité à 10 heures de travail par jour. Ah, je fais pas partie de la convention du transport routier Non, il n'y a que sur la route. Que tu appliques la, donc la RSE, ce qu'on appelle la réglementation sociale européenne. D'accord. Sinon, ouais. je fais partie de la convention collective laitière. Exactement. On roule à l'XTL. C'est quoi ça Alors l'XTL, euh, c'est un biocarburant de synthèse qui est fait à base de déchets et du coup, qui réduit notre empreinte carbone de 90 Ça fait combien de temps que tu bosses ici Alors moi, ça fait 14 ans que je travaille euh, chez Lactalis. Et avant, tu faisais et... quoi Eh bien, avant, je travaillais à la poste, euh, j'étais facteur. Ah bon ah ouais. Donc tu faisais d'autres tournées. quoi Exactement. Et t'as fait quoi comme étude J'ai fait un bac économique et social. Ah, et donc euh, rien à voir. Alors, qu'est-ce que tu vas faire là Dis-moi. Donc là, je vais peser le camion. Je pèse à vide. Et, après on, va et le après, on remplit et on repèse en charge. Ok. Reste là. Je peux te peser avec le camion. Ça fera pas une grosse différence. <rires> euh, merci, t'es sympa. Serre bien le frein à la main quand même avant de partir. Oui, promis. <rires> La citerne est faite 3500 litres, répartie en quatre compartiments. Ça, c'est les vannes qui actionnent les compartiments, puisque si tu regardes bien, en dessous, ah oui. la matière, on charge et on décharge par les collecteurs. Okay. On Donc je ne monte plus dessus. On ne monte pas dessus. On charge cuve par cuve. Voilà. Donc là, je ferme les vannes. Vannes fermées, Mathieu. C'est bon. Super. Et ensuite, on va dire à Corentin que on est prêt à charger. Salut Corentin Salut Alors toi c'est quoi ton job eh ben, Mon job ça veut de programmer le chargement, de okay. choisir la matière et de contrôler la qualité du produit. Et toi tu fais quoi pendant que ça charge Pendant qu'il charge on va remplir notre lettre de voiture. C'est quoi ça voilà. une lettre de voiture C'est un document officiel qui nous permet de transporter la matière d'une usine à une autre. Où dessus il y a différentes choses à renseigner, la matière, euh, le poids, l'usine de départ, l'usine d'arrivée, les horaires de chargement, etc. Ouais. Je te présente David, c'est un chauffeur qui lui euh, les quelques découchés par mois d'accord donc un euh, peu plus qui fait les navettes dans l'est ok bon ça y est là c'est plein ça y est donc comme tu peux constater jerry le compartiment à ah est oui. plein ok c'est même marqué là, dessus on va aller fermer la vanne ça je sais faire ah, c'est pas compliqué en fait ah non c'est très simple c'est un métier accessible à tout le monde Ah bien sûr et en combien de temps tu peux me former en fait euh... allez si pour un, un conducteur permis, voilà ouais. pour un conducteur déjà expérimenté euh, en trois jours ok Alors, en général euh, chez nous en trois jours ça suffit il manque juste la télé dans ton camion là. C'est ça. J'ai pas vu l'écran. Non, il n'y a pas d'écran, on se concentre sur la route. Mais comment tu vas la regarder la vidéo YouTube alors Je la regarderai chez moi avec tout le <rire> temps que j'ai en tant que chauffeur. Comment ça, t'as du <rire> temps Bah chez nous, on travaille que 4 jours par semaine. Ah bon C'est la moyenne. D'accord, bah, c'est cool. Bon, c'est plein là, je crois, non Ouais, on va rechanger ah, de van. On change de van. Ouais. Pas Et pas arrête de me vanner, hein, arrête pas toi. La nuit, on est plus tranquille sur la route. Grand tourismo, plus réaliste. Mon camion la semaine et le week-end voiture électrique évidemment. Eh hey Jerry, la sieste est finie, on a fini de dépoter. Ah c'est là Mathieu. Bah <rire> oui. Bah écoute, tu veux pas faire une partie de mille bornes avec moi oh, allez. Bah, allez. Allez, je, allez te bah, je te donne le camion citerne. Ah merci. <rire> bon Mathieu, tu m'embauches Évidemment Jerry, mais passe tes permis d'abord. Bon, j'avoue, Mathieu, je n'ai pas encore le permis, poids lourd. Bon, par contre, si vous, vous l'avez, n'hésitez pas à postuler. Lactalis recrute partout dans le Grand Ouest. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, Mathieu, ouais. likez la vidéo et abonnez-vous.